Donc pour ce stage d'escalade artificielle on a décidé de se diriger vers la l'Apalue sur Verdon, donc en plein cœur du 04. Pourquoi on a choisi cette, cette localisation en fait C'est pour les conditions météo dantesques. Donc on a vraiment une grosse cellule anticyclonique qui était fixée sur la l'Apalue. Bon, nous on est allé dans le sixième élément. C'est une voie qui a été ouverte en 97. Euh, ça fait 5 euh, euh, longueurs, 6 longueurs à 4 max. Euh, je pense que ça n'a pas été euh, beaucoup répété là, c'était assez, euh, assez clean, c'était pas, euh, pas trop usé, c'était pas évident. Il euh, y avait de bonnes sections euh, avec des, des mauvaises cornières coupées, pas mal de plombs, pas mal de crochets, forés ou pas. Alors nous on est parti dans Nagasaki avec Etienne. Euh, donc là sur deux jours on a remonté, euh, on a remonté dans les longueurs de Nagasaki. Donc une voie là de 5-6 longueurs, euh, sur le topo c'est à 3, mais euh, c'est une voie qui a été beaucoup, beaucoup répétée, du coup euh, le caillou est clean et il euh, y a quand même pas mal de matériel en place, du coup c'est assez bien pour, euh, pour faire de l'artif sans, euh, sans trop se faire peur. Alors avec Joseph on est parti dans l'univers de l'alambic spatio temporelle euh, on voulait faire cette voie parce que c'est une voie, on a vu que les ouvreurs, c'était Bromoré et Tinière. En tant que Pyrénéen, on avait bien envie d'aller voir ça. <rire> et euh, donc c'est une voie qui, est, qui monte à A3 sup, avec pas mal de longueur en A3, A3 sup, soutenue, euh, et qui passe dans des gros toits, On est parties très déversantes. Sinon, la voie, c'était vraiment, vraiment chouette. C'était pas mal de, de plomb et de crochets avec des sections assez euh, soutenues, euh, où on n'avait pas trop envie de tomber, notamment au départ d'Orlais, les 2 à 3 subs, ça partait euh, fort d'entrée sur 5-6 euh, mètres, où il n'y avait que des plombs et des crochets. Et c'était euh, vraiment sympa, vraiment chouette. La ligne était assez logique et belle. Euh, finalement, ben, on n'a pas vu Nagasaki, sauf euh, pendant la nuit, euh, là on a compris, que. Euh, la tempête qui s'est annoncée, enfin euh, une tempête imprévue, un petit cadeau euh, surprise. Donc on était dans le ledge là avec Etienne et euh, on a vu qu'on n'était absolument pas abrités. Euh, la vigilance orange-orage a, a, euh, a été envoyée euh, au chef de l'équipe, euh, Antoine Péché. Donc il a été prévenu euh, directement sur sa, sa radio. Et donc là, sans hésitation, on a dû s'organiser de manière euh, assez conséquente. Donc euh, là ça a été le code commando FFME qui a été lancé. En fait, pendant la nuit, il y a des orages qui sont arrivés beaucoup plus violents que prévu. Du coup, on a dû euh, bah, évacuer tout le monde parce que euh, c'était quand même une alerte orange météo. Et euh, il y a eu un gros gros orage sur les crêtes du Verdon avec des grosses grosses pluies. Et puis, ça ne bon, pas d'amélioration euh, après. Donc, on est vite euh, sorti par le haut, par des stades qu'on avait installés. Et euh, voilà, donc, tout ça s'est bien passé, mais on a vu quand même que ça pouvait être, euh, ça pouvait être de la météo qui était violente. Ce il est intéressant sur plusieurs points, euh, notamment bah, tout ce qui est euh, hissage de sac, remontée sur corde fixe, etc. Il permet de tester les points qu'on met et puis il permet aussi euh, d'optimiser la, la progression, d'optimiser son rangement de matériel sur le baudrier, etc.